Je m'appelle Ophelin Blum, j'ai 21 ans, euh, je suis une euh, formation en BTP Cuisine, première année. Euh, notre formation dure deux années, euh, les stages sont payés, se euh, euh, sont répartis en trois mois, euh, l'une est en été, l'une est en hiver, euh, et l'autre euh, est en printemps. On apprend plusieurs langues l'anglais, le français et l'allemand. Et on a la qualité de service, l'ATF, c'est euh, l'apprentissage de formation touristique. Euh, en qualité de service, euh, on a plusieurs sujets euh, on apprend euh, les prestations, comment communiquer avec les clients. Et euh, en ATF, on apprend euh, euh, tout ce qui est relié avec la cuisine. Euh, on a aussi la théorie et euh, des sciences d'ITP. De dans notre domaine, on trouve de travail surtout en 6 ans, en euh, été, euh, euh, euh, en Noël et en vacances en général. Mais en hiver, c'est plus ou moins, moins fréquent de trouver un, un travail. Non, on a plus de garçons que de filles. On a presque cinq ou six filles et une vingtaine de garçons.